c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une communication euh, très attendue, en tout cas pour ma part, histoire d'en savoir un petit peu plus. Je reçois euh, le, le mythique, maintenant, le célèbre, l'unique Toto Lastico, qui, euh, qui commence à être connu dans, dans, dans le monde ludique, bien au-delà des, des horizons de Star Wars Légion. Mais aujourd'hui, on vous parle de Star Wars Légion, aujourd'hui, on vous parle du championnat de France. Trois édition éditions. <rire> et là Toto vient de vous flinguer les oreilles euh, Troisième édition Troisième édition euh, qui sera Moi c'est lui qui va prendre la parole et qui va tout vous expliquer Mais voilà ça va être millésime J'aime bien ce terme Édition, édition millésime hein? On pourrait l'appeler comme ça Plutôt que d'appeler ça Championnat de France édition 2023 Édition millésime J'en dis pas plus, je laisse Thomas s'exprimer, euh, vous allez retrouver l'intégralité des informations euh, en description sous la vidéo, les liens de contact, euh, les informations, les maps, je vais vous faire un petit carcan de description dessus de la vidéo, comme ça si vous voulez voir où ça se passe, tout ça, vous cliquerez sur les liens, enfin voilà, si vous voulez avoir plus de détails de tout ce que va dire Thomas, et c'est dense, ce sera en description sous la vidéo, Thomas a vous yes. le micro <rire> Salut Pierre, bonjour tout le monde. Alors en effet aujourd'hui c'est un grand jour parce que j'ai une belle annonce à vous faire. C'est euh, l'annonce de... du championnat de France de Star Wars Légion 2023. Alors je vais, rencontre... je vais rentrer directement dans le sujet. Ça sera euh, le week-end du 16 et 17 septembre 2023 dans la salle Raymond Patnotre qui est basée à Rambouillet. Rambouillet c'est dans le 18 euh, 18e <rire> dans le 78 ça sera un tournoi en 800 points, et on a réussi à avoir une salle géniale. Et euh, c'est un plaisir de travailler avec la mairie de Rambouillet, parce qu'on a réussi à avoir une réponse super rapide. Bah, vous voyez, on est en fin février, on arrive déjà à faire une communication sur le championnat de France. Donc c'est une salle de 700 carrés qu'on aura. Mm -hmm. euh, c'est quasiment 200 carrés de plus que l'année précédente. Hein. D'accord. Donc ça sera vachement plus grand. Euh, et on imagine avoir 128 joueurs et forcément, euh, qui dit plus de place dit possibilité de faire un peu plus donc si jamais vous êtes plus que 128, c'est faisable aussi on garde en tête, tout au fond de notre tête qu'on euh, a été battu hein, sur le plus gros tournoi du monde au LVO le, il y a un mois ils étaient 144, donc euh, soyez pas timide il y a des choses à faire <rire> tu as des ambitions, <rire> tu voudrais battre le record ben attends, on fait un record, on se fait battre il faut le rebattre derrière quoi hein. <rire> on, a encore, on, on va dire qu'on a encore le record européen oui, oui, oui, oui, oui. Mais bon, non, voyons voyez. plus grand on ouais, ouais. est <rire> d'accord. Bon, bref, on prévoit donc deux jours de tournoi. Mm -hmm. euh, le premier jour est assez classique, c'est ce que vous avez déjà connu ou vu si vous avez fait les précédents euh, championnats de France que j'ai organisés. Euh, ça sera euh, donc un premier samedi avec quatre parties, euh, qui finira aux alentours de 21h30. Mm -hmm. Et à la fin du premier jour, on fera un top 8, et le top 8 fera ses trois parties à élimination directe le dimanche. Ce qui va changer, ça va être le dimanche pour les autres joueurs. On a, euh, on a cherché à faire, euh, pour ce, cette fois-là, quelque chose de beaucoup plus orienté communauté pour que les gens puissent, euh, au-delà des parties, se rassembler et vivre, vivre le week-end de façon un peu différente. Donc le dimanche va commencer par une partie hein, pour les 120 joueurs restants, classique, et euh, le tournant lui-même s'arrêtera à midi. On rangera euh, ce qu'il y aura besoin de ranger, on va mettre les tables, dresser les tables et on va faire un grand banquet. Tout le monde va se réunir, on va manger ensemble, on va rigoler, on va faire euh, tout un tas de bêtises, hein, vraisemblablement. Et l'après-midi sera libre, ce qui veut dire que si jamais il y a des personnes qui ont euh, des impératifs, bah, ils pourront y aller parce que c'est quelque chose qui arrive. Euh, et les autres euh, pourront se réunir autour de, de mini-activités. Euh, on pense à euh, bah, continuer à jouer à Star Wars Légion, hein, ça sera l'occasion de défier euh, les joueurs qu'on a envie de défier depuis euh, depuis euh, des éons, ça de sera régler aussi les de comptes. régler les comptes, parce que oui, il y a certains griefs qui traînent, des batailles humiliantes qu'il faudra euh, corriger. Euh, donc, il y aura la possibilité de jouer à Star Wars Legion. Il y aura aussi la possibilité de jouer au nouveau mode de Star Wars Legion, l'opération le... spéciale. Ouais. Il euh, y aura la possibilité aussi de découvrir Shutterpoint pour ceux qui veulent. Il mmh. euh, y aura aussi la possibilité de faire de la peinture, il y aura des peintres pros qui seront là, qui pourront faire des démonstrations, des cours, des choses sur des sujets qui vous intéressent. Il y aura aussi des animations, j'en dis pas plus, mais ça risque de tourner. Tourner fort Il euh, y aura le fameux concours de peinture, qui sera beaucoup plus large et construit que ce qu'on a fait précédemment. Euh, concours de figurines, euh, à thème, enfin bref j'en dirai un peu plus plus tard. Il y aura aussi un concours de cosplay pour ceux qui veulent venir déguiser. Mmh. Il y aura bien sûr la possibilité de suivre la finale sur un écran géant. D'accord. Voilà. Et puis bon, je le redis, mais il y aura quelques petits mini-jeux qui vous permettront de gagner des choses rigolotes. L'idée c'est de finir euh, que la finale termine entre 16h30 et 17h. Euh, pour qu'on puisse faire une remise de prix euh, assez tôt et que l'événement se termine sur les coups de 17h30, 17h15, 17h30 le ah. dimanche donc, on est d'accord le dimanche hum on aura aussi une boutique qui sera présente sur place, on fera passer une feuille de commande, on a négocié des super prix donc, enfin euh, il y aura des super prix hum. euh, pour ceux qui veulent commander du Star Wars Legion ou d'autres choses d'ailleurs on fera passer une feuille avec la liste de ce qui est disponible et vous pourrez euh, récupérer le matos le jour J, voilà d'accord donc euh, beaucoup plus touffu hein, que, que ce qu'il y avait précédemment. On a aussi euh, euh, un side event un peu comme ce qu'on avait fait l'année dernière avec euh, une levée de fonds caritative. Ça avait ouais. vachement bien marché, je sais que ça vous avait intéressé et moi ça m'a ouais, intéressé. C'était l'hôpital les... Doudou l'année voilà. dernière. Ouais, voilà, c'était euh, ouais, pour, euh, pour offrir des de Doudou pour les enfants euh, à l'hôpital. Ouais. À l'hôpital, ouais. Ouais. Vous aviez récolté 450 euros, c'est ça ouais. Bon. Ouais, ouais, ouais. Donc là aussi, il faudra faire mieux. <rire> ouais, c'est important. Ça, pour moi, ça me semble important qu'on qu allie le jeu à des choses comme ça. C'est ouais. chouette. Et là, et chouette. là ce, sera, ce sera pour euh, également euh, du caritatif pour l'hôpital de Rambouillet, ouais. éventuellement. Mmh D'accord, okay. Ouais, on, bon. on, on, je, on verra dans les détails comment ça se fait, mais il euh, y aura un, un projet en commun. Ouais. Mmh. D'accord, ok. Super. Alors, euh, bon, ça, c'est pour l'événement euh, global. Euh, donc, ça sera à Rambouillet. Rambouillet, c'est une ville du 78. Mmh. Euh, très jolie ville hein, historique. Euh, L'emblème, c'est le cerf. Ah, c'est euh, euh, barathéon, c'est ça Ah oui, c'est un peu des barathéons. <rire> ah, c'est ça. Hein. <rire> euh, alors, ce que je voulais vous dire, c'est parler un peu d'accessibilité, parce que euh, bon, peut-être que pour les Parisiens, ça peut faire un peu peur, mais sachez qu'on peut accéder à Rambouillet en 32 minutes de la gare de Montparnasse. Donc, c'est euh, euh, l'Orient Express, là. Hein. Mmh, mmh. Euh, par la ligne N le TER, il y a aussi un TER qui fait euh, Montparnasse, Chartres, Le Mans et, euh, et Rambouillet c'est un arrêt qui est sur cette ligne là donc si vous venez de l'ouest c'est super simple de venir en, en train mmh. euh, la salle est à 10-15 minutes suivant la taille de vos jambes de la, de la gare de Rambouillet donc mmh. c'est vraiment juste à côté quoi. Et au niveau pour ceux qui euh... souhaitent venir par un autre moyen de transport en il y a aussi la, euh, en voiture, ouais, il y a la 10, la 11 et la 13 qui est un peu plus loin mais qui est aussi dans le coin et il y aura la possibilité de, de se garer Il y a un énorme parking devant, un énorme gratuit. parking, euh, qui lui est gratuit, ouais, mmh. et euh, sinon il y a la possibilité de se garer autour, il y, y a plein de petits parkings un peu partout, euh, que ce soit dans la, roue, dans la rue ou, euh, ou dans, dans des petits parkings de la ville, euh, dans ces cas-là, il y a uniquement le samedi où c'est payant et c'est 20 euros la journée, D'accord. Enfin, autour de 20 euros. Ok. Bon, est-ce que tu penses que le parking de, de l'événement euh, pourrait euh, pourrait accueillir euh, suffisamment de voitures pour pas être obligé de, de se délester à, ailleurs un Non, non, non, je ne pense pas parce qu'il y a quand même, euh, ouais, il y, y a les habitants de la ville qui viennent se garer là, mais ah, euh, le, le samedi il n'y a pas trop de monde, il euh, n'y a pas trop de monde. Le dimanche aussi, mais euh, je pense pas que ça, on pourra pas mettre 128 vos voitures dedans. Hein. D'accord. Ok. Bon. Okay. Bon, même si l'idée que... c'est de covoiturer les amis, bah oui, exactement, ouais, tout à fait. Ouais. Okay. Non, mais il y, y a de la place quand même. Moi j'ai toujours euh, réussi à me garer là-bas. Ok, super. Euh, voilà, voilà. Et puis il y a tout ce qu'il faut il y, y, y a un hôtel, il y a des Airbnb, il y en a pas mal. Il mm -hmm. y, y a un camping aussi. Donc euh, mi fin mi-septembre, euh, il fera encore beau. Donc si vous voulez aller là-bas, il y a des bungalows ou des tentes pour, euh, pour pas grand-chose. Ok, d'accord. Bon, voilà pour l'accessibilité. On s'y prend tôt au niveau de l'annonce, donc euh, normalement les gens devraient ouais. réussir à s'organiser. Puis euh, comme vient de le dire Thomas, n'hésitez pas à, à faire du, du, du, du communautaire à la fois dans les trajets, mais également dans les locations de Airbnb. Euh, voilà, on se prend Airbnb à 3 et puis, et puis tout se passe bien quoi. Bah oui. Bah oui, bah oui bah ok. Pour de bon, toute façon, les gens savent comment euh, réduire oui. un peu le budget d'un week-end comme ça. Ouais. Euh, donc voilà, vous avez compris, on a prévu plein plein plein d'événements, de side-event, de mini-event. Side mini euh, là, je vous fais une communication générale, mais mmh. vous allez avoir un certain nombre d'informations qui ont lieu entre maintenant et l'ouverture effective des inscriptions, mmh. qui pour qu'au moment de l'ouverture de, des inscriptions, vous ayez toutes les informations. Et donc, euh, pour, pour chaque événement, ils seront décrits au moment de, de, de l'inscription, y compris le concours peinture. Bah, vous, avez, vous aurez tout, tout, tout, tout, tout pour dire « j'ai envie de venir parce que ça va être trop bien voilà. ». D'accord. L'inscription, et... ça, ça se fait à partir de quand J'y viens. J'y viens, ah. j'y viens, viens. <rire> Donc l'inscription, euh, on va se laisser deux mois. Deux mois mmh. pour publier tous les règlements, tout, toutes les explications, que tout soit très clair. Et les inscriptions sont ouvertes le jeudi 20 avril à 20h. Il y aura le T3 pour s'inscrire, euh, il y aura euh, tout le règlement et, euh, et il y aura euh, le, le lien pour, euh, pour le régler la PAF. D'accord, ok. Donc, la PAF, elle sera, euh, mmh. elle sera aux alentours de 55-60 euros. Ouais, ok. Ouais. Euh, les dernières on était un peu serré, donc on aura peut-être besoin de rajouter 5 euros pour passer à 60. Ben, vous savez, tous les prix augmentent, donc euh, bon, voilà. Mmh. Euh, donc, <coughs> dans ces 55-60 euros, euh, on aura euh, deux petits déj pour le samedi et le dimanche matin. Alors, les petits déj, il y a de quoi bouffer. Hein. Il y, euh, euh, volonté, il y a des viennoiseries, du café à volonté, des boissons. enfin il y a, Préparé il y a par le pour, euh, sarlac lui-même, donc normalement les quantités sont, voilà. euh, sont <rire> <rire> adaptées. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a eu faim à la fin du Cef l'année dernière. <rire> bon. Donc il y aura le petit-déj, il y aura deux repas, euh, samedi midi dimanche midi. Euh, on est en train de regarder euh, pour, euh, pour mettre un repas le samedi soir, parce que Rambouillet, c'est pas non plus l'endroit où il y a le plus de restos en France, tu vois. Mmh, mm, mm, mm. Donc on est en train de regarder un truc, euh, pour faire un truc sympa le samedi soir, voir si ça rentre dans le budget. Mmh. Euh, et puis forcément, il bah, y a tous les cadeaux qui vont arriver. Il y a un welcome pack qui va être, mais énorme. Euh, ça, va être, euh, ça va être génial. On a fait un partenariat avec un importateur de bois de cachic Donc je vous en dis pas plus, c'est pareil, ça fera partie des surprises. Euh, mais il y aura du bois dans le welcome pack cette année. C'est du bois poilu, alors du bois poilu, ouais. ouais, ouais, ouais, ouais. Euh, et puis, euh, il y aura donc, ce fameux welcome pack avec plein plein de choses dedans. Il y aura euh, tout un tas de dotations, des cadeaux. Euh, dotations pour, en, en fonction du classement, mais aussi des cadeaux en fonction de petits défis qu'on va mettre en place et à relever euh, pendant l'événement. Pendant des trucs thématiques autour de Star Wars. Ouais. D'accord. Ok. Euh, donc voilà tout ce que vous avez dans la PAF. Euh, ce qui est important de retenir, si j'avais à faire un résumé de ce que je viens de vous dire... Bloquez d'ores et déjà votre 16 et 17 septembre pour venir à Rambouillet et pour faire le championnat de France 2023 de Star Wars Légion, ça va être trop cool. Je fais une petite parenthèse mais vraisemblablement ça sera mon dernier, je peux dire même notre dernier, on a plein de choses en tête, on a envie de faire plein d'autres trucs, donc euh, on a envie de marquer le coup sur ce dernier événement et faire un truc vraiment incroyable que vous n'allez euh, pas regretter d'être là, on va le dire comme ça. Voilà. On est d'accord, on est d'accord. Donc okay. euh, voilà, pour, on, a, on a vraiment mis les choses en XXL. Euh, nous, on a doublé l'équipe euh, d'Orga du UCF. Euh, mm -hmm. Donc il y, y a des gens qui, sont, euh, qui, sont, qui ont rejoint le fameux trio que vous connaissez avec euh, Letchay et Cupcake. Donc il y a des gens qui sont venus en plus et qui nous permettent de faire ce qu'on a envie de faire. Euh, et en plus, on a le temps cette année, grâce à la mairie de Rambouillet, de faire quelque chose de très très en amont. Là, on est en février, c'est pour septembre, ça fait, euh, ça fait neuf mois, enfin, sept mois pardon, pour préparer ça. Voilà. Mmh. Euh, et donc euh, ben, niveau orga euh, on a ce qu'il faut mais on aura aussi besoin de bénévoles euh, des gens motivés pour pouvoir nous aider à encadrer l'événement le jour J pour distribu distribuer la nourriture pour distribuer les welcome packs distribuer les, KO, les cadeaux pardon, euh, et puis pour aider les joueurs à se retrouver dans, dans la salle euh, on mettra peut-être des petites photos de la salle mais elle est, elle est énorme il y a, un, il y a une, un grand espace il y a une estrade avec... Euh, un stand, enfin un stand, un, une scène, voilà, parce que c'est une salle de spectacle. Et derrière, on a aussi une mezzanine énorme, où on va pouvoir mettre des tables et voir, euh, voir, euh, avoir une vue plongeante sur toute la salle. Mm -hmm. Projeter des choses, enfin bref, y a... ça, ça, va être, ça va être du grand n'importe quoi, voilà, je vous le dis. <rire> <rire> voilà. Donc, euh, on a besoin de bénévoles, si ça vous intéresse, on, on vous mettra aussi euh, une adresse mail pour me contacter ouais. et me dire, ok, ça m'intéresse d'être là le samedi 16 et le, euh, et le dimanche 17 septembre. Donc, et c'est pareil, on aura besoin que de table hein, pour pouvoir jouer, euh, tapis, décor. Et si vous pouvez venir le 15 après-midi, pareil, aux alentours de 14h, pour nous aider à mettre en place la salle, ben c'est cool euh, pour que tout soit prêt le samedi à 9h30 quand on commencera. Tu m'héberges Ben voilà. Tu m'héberges ouais, Avec plaisir, ouais. Eh ben, mmh. moi j'arriverai dès le vendredi alors. Euh, c'est pareil moi, si vous je... avez des tentes hein, moi j'ai euh, 3000 m carrés pour vous héberger. Euh, ouais, c'est vrai qu'il y a un grand jardin, il fera beau. Euh, par contre, il y a des sangliers quoi. Donc les gars, vous faites comme ah, vous sangliers, voulez. Y a des sangliers, Si vous voulez faire y a des prendre chereux, la nuit par voilà. Euh, ouais. euh, si vous voulez vous faire dessert, prendre la, la aussi, nuit, énorme. <rire> <rire> il est taupe. <rire> Génial. <rire> euh, moi, je je, je mets l'accent sur une chose, c'est que enfin euh, le, le souvenir que j'en ai, c'est que c'était un, un événement familial euh, assez apprécié euh, de la part des enfants. Euh, J'imagine que ce sera toujours ouvert euh, ouvert au, au, au public euh, gratuitement. Oui. Ouais. Alors, en effet, ouais, ce que tu dis est très important. Ouais. L'événement sera forcément ouvert. Euh, mm -hmm. Si vous voulez pas faire le tournoi, mais que vous voulez être là le dimanche après-midi pour participer au, au mini-jeu, au machin, au truc, vous pouvez venir. Hein, vous êtes les bienvenus. Euh, de la même façon, il y a sous, tous les ans, il y a des gens qui s'inquiètent. Moi, je suis débutant à Star Wars Legion. Euh, mm -hmm. Le CF, est-ce que c'est pas un trop gros morceau pour moi mm -hmm. Non, faux, archi faux. Euh, vous êtes débutant, venez, vous allez vous éclater, vous allez apprendre à jouer au jeu, vous allez rencontrer des très bons joueurs, des joueurs de votre niveau, des joueurs qui sont peut-être moins bons, meilleurs, enfin, peu importe. Le but c'est de s'amuser, quoi. Hein. C'est pas parce qu'il y a écrit Championnat de France que ça va être super élitiste. Forcément il y a des joueurs qui sont là pour euh, choper euh, la couronne de laurier, euh, mais ça veut pas dire que 90% des gens sont là juste pour rencontrer euh, la communauté, s'amuser. Voilà. Ce qui est important c'est le mot communauté, on va faire du communautaire, on va se rassembler, on va s'amuser au autour d'une passion commune. Et puis on fera aussi kiffer les, les visiteurs qui sont là et qui viennent découvrir le monde de Star Wars Legend, quoi. Voilà. oui tout à fait oui, il y a... les enfants aiment beaucoup les tables sont de toute façon très scénarisées Mais elles oui, sont oui. toujours très Mais très belles on peut, on peut je pense euh, s'enorgueillir d'avoir les plus belles tables du, du, du wargame euh, du monde disons le, disons -le. Hein non, moi je pense qu'on peut le dire euh, surtout, surtout vu que certains jeux glissent vers les, vers les, les angles droits euh, là vous êtes vraiment sur des, sur des scènes quoi. et euh, c'est vrai qu'on avait vu des parents qui, qui, qui, qui voyageaient entre les tables avec, avec leurs enfants et on n'avait que des oui. yeux émerveillés donc n'hésitez pas à venir avec avec vos enfants n'hésitez pas à venir en couple et puis euh, et puis voilà ça me paraît ça me paraît important et effectivement comme tu le comme tu le dis si vous êtes débutant, c'est sans aucun doute euh, moi je pense la oui. plus belle et la plus grande des expériences que de venir au, au championnat de france parce que effectivement vous allez être confronté à des joueurs experts mais par expérience ces joueurs experts sont des joueurs qui sont dans l'accompagnement et dans le partage et vous allez gaper euh, comme jamais, vous allez découvrir des choses que vous, vous n'auriez pas l'occasion de découvrir autrement. Donc, euh, donc le CF, c'est la grande messe, c'est la grande fête euh, de, de, de Star Wars Légion. Il faut en profiter, ça va, être un, ça, va être, ça va être la centurie, ça va être le, le, le, ben le oui. millenium. Donc, euh, donc <rire> voilà, n'hésitez pas à venir parce que des événements comme ça, quand même, euh, ils sont rares. C'est quelque chose à vivre. Voilà, le, le championnat de France ouais. une fois par an. Euh, je rappelle que c'est un championnat de France communautaire, hein, donc c'est pas organisé par euh, Asmodé, c'est pas organisé par euh, AMG, c'est mm -hmm. organisé par la communauté. C'est euh, bah, il y a moi, d'autres personnes, et puis il y a vous aussi parce que bah, ces événements-là, il faut que vous soyez là, il faut que vous. Enfin voilà, on a besoin, on a besoin de tout le monde quoi. C'est pas que, que les organes qui organisent ça en fait. Et ça, ça c'est vachement important. C'est vraiment un truc super collectif quoi. C'est ça qui est trop cool. C'est qu'on est juste ouais. là entre nous pour s'éclater. Ouais, il, faut, il faut rappeler qu'effectivement, c'est un championnat de France communautaire, donc, euh, et non pas un championnat de France officiel, puisque en fait, Asmodée n'organise plus de, de, de championnats nationaux. Par contre, euh, tu as euh, le soutien euh, d'Asmodé pour cet événement bah Oui, oui euh, Asmodé, ils sont, ils, sont, euh, ils sont là tous les ans, hein. ils mmh. sont présents, ils donnent des dotations. Tout à fait. Euh, ils partagent les coms, ils sont là. Enfin voilà, ils, eux ils ont pas trop. Enfin soit ils n'ont pas envie, soit peu importe, on va pas s'étendre. Mais bref, ils le font pas. Ils sont, ils sont forcément partie prenante quand nous on décide d'organiser des choses quoi. Tout à fait. Et puis il y aura d'autres partenaires également pour les dotations, mais on y reviendra. Oui. On vous les présentera au fur et à mesure. Donc vous l'avez compris, il y aura d'autres vidéos pour euh, rentrer dans les détails euh, de chaque événement. Moi j'ai hâte de connaître les conditions pour le cosplay, j'ai hâte de connaître les conditions <rire> euh, pour, euh, pour la peinture, même si ça ne me concerne pas, mais je pense qu'il y aura des gens intéressés. Euh, on pourra par exemple participer au concours peinture et uniquement euh, que au concours peinture de Star Wars Legion sans forcément venir jouer, on est bien d'accord. Ouais, ouais, ouais, ouais. D'accord, ok. Bon, Est-ce que tu as d'autres sujets que tu voudrais aborder dans cette première présentation de l'événement Il faut venir, le 16 et 17 septembre 2023 à Rambouillet. Venez, ramenez-vous. <rire> Donc moi je synthétise ce que tu viens de nous dire, 16 et 2020... 17 septembre 2023 euh, à Rambouillet, euh, les inscriptions seront lancées à partir du 20 avril euh, sur T3, on est bien d'accord Hein, je dis pas de bêtises. Euh, on attend euh, minimum, enfin on a pour l'instant euh, 128 places euh, de, de, de préparer, mais on aimerait, euh, on aimerait défendre notre titre euh, en le dépassant. Donc comme l'a si bien dit Thomas, ne soyez pas timide. Euh, voilà, il y aura un concours cosplay, concours peinture, des side events, des découvertes de jeux, à la fois Star Wars Legion, les nouvelles mécanismes de, de jeu de Star Wars Legion, du Shatterpoint, et puis euh, sans aucun doute du Armada, enfin tout ce qui gravite autour de univers jeu Star Wars, euh, euh, de, un de, jeu de Star, Star Wars. Wars. Voilà, mmh. et mmh. puis il euh, y aura des têtes connues, donc euh, n'hésitez pas à passer. Comme ça, on se fera des selfies, et, et puis oui. on boira des coups. Ok, Et ben, merci beaucoup euh, Thomas pour cette euh, Avec plaisir, belle annonce. Hein. Merci d'avoir euh, choisi la page pour, euh, pour la partager euh, à la communauté. Euh, de mon côté, euh, ben, euh, j'espère qu'on se retrouvera tous euh, très nombreux. Comme l'a dit Thomas, ce sera pour moi aussi euh, mon dernier événement de Star Wars Légion. Euh, N'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions. Thomas surveillera, euh, on, éventuellement on les regroupera et puis, et puis on, on, on y répondra soit par l'intermédiaire d'une... On pourrait faire une vidéo hein, en, en mode FAQ. Euh, si les gens, si vous avez des questions et qu'on se rend compte qu'il y, y en a vraiment beaucoup, on les agrégera et puis on y répondra euh, par l'intermédiaire d'une vidéo. Ce sera plus simple que de, que de pianoter comme ça pendant, pendant, pendant des jours. Euh, oui. Voilà, il nous reste à vous souhaiter des bons jeux et puis surtout des bons jets, bah parce qu'il n'y a que ça hein, pour défoncer le type d'en face, et puis surtout pour passer un très très beau moment. Les deux autres CF ont été des moments magiques. Demandez à ceux qui, qui, qui ont participé. Il n'y a pas de raison que celui-ci soit différent. Et puis, entre-temps, je vous rappelle qu'on se donnera rendez-vous au French War Game Day pour ceux qui ont eu la chance d'avoir une place. Merci Thomas, à très bientôt sur la page pour la suite des infos. Plus, avec plaisir. Tôt.